7h42, on accueille Julien Mielcarac pour la pépite du Bonjour, vendredi. À et tu viens toujours d'où en courant ah ben J'enquête je, je, je, je, et j'arrive à <rire> la... la de de Est-ce que ce tout, tout le monde a le permis ici Oui. Ouais. Alors Lorraine, oui, parce qu'elle a une nouvelle voiture dont elle est, euh, dont elle est très <rire> On fière. va tout savoir. Ah. <rire> Une voiture à pédale, alors. <rire> alors, je vais vous présenter une jeune américaine de 14 ans qui n'a pas le permis et pourtant qui va sans doute changer notre façon de, de conduire parce qu'elle a remporté ce prix, un prix pour une, une innovation qui va nous aider. Elle a trouvé une solution pour euh, faire disparaître cet angle mort. Vous savez, ce battant qui mmh. est côté passager. Et quand vous devez doubler ou changer de fil, vous vous retournez et vous ne voyez strictement rien. et bien, regardez le résultat de son invention. En fait, elle rend la voiture transparente. Vous voyez un petit peu les voitures passées sur le, sur le montant de, du véhicule. Alors comment ça marche en fait C'est en fait assez simple, c'est ce genre d'idée géniale mais très simple. Elle a installé une caméra à l'extérieur sur le bâton de la voiture, un rétroprojecteur à l'intérieur, un tissu spécial sur le bâton, on l'aperçoit d'ailleurs un peu. Il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil non plus. Il ne faut pas qu'il y ait trop de soleil en effet. Et donc ça permet de rendre cette voiture c'est des rabats joie, comme Christophe Persson ah, qui empêchent les grandes inventions voilà, de naître. On, on change ta façon de conduire, on règle le problème de la sécurité routière, mon cher Christophe. Et tu mais es c'est formidable. Oh, Voyons, on aperçoit la caméra pardon, il y a et le un angle mort là. Bah, est, on est gêné par le bâton, l'angle ah bon, mort c'est aussi ah dans bah, le oui, rétroviseur. Est pour oui, y a des moi, pour moi l'angle euh, euh, mort oui. est plus un... Pour moi l'angle ouais. mort c'est plus ouais. derrière, je suis d'accord avec Lorraine qui Il y a quand même un moment où tu ne vois pas cette voiture dans le rétroviseur. Il y a la moitié du plateau qui ne s'est pas conduit. Il faut rendre ta nouvelle voiture tout de suite... Lorraine, elle a eu les honneurs de la presse mondiale et elle a gagné 25 000 dollars pour son invention. Et Aïe. surtout, elle a eu l'idée, donc elle, elle a 14 ans, donc heureusement, elle ne conduit pas encore. Elle a eu l'idée en voyant son grand frère qui passe son permis en ce moment. Et elle a donc testé ce rétroprojecteur dans la voiture des parents. On pourrait faire aussi un, un matériau transparent pour le, le montant. Oui, on pourrait. On pourrait. C'est sans doute moins va, résistant, je pense. Demain. En termes un de bon, sécurité, bon euh, Très bien. Mmh. bien. On rabat-joie ce matin. <rire> Mais c'était super. C'était super. Attaca.